on va remuter juste le système euh... ok pour bon, pas quitter en de direct. de dire ok d'ailleurs on peut se tromper salut à tous c'est les Mix et cool on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash royale avec une en compagnie de quelqu'un ok donc euh, vous l'entendez franchement c'est bien parce que là franchement je euh, de faire sur mon sur mes deux tailles ok franchement euh, ok donc on se retrouve avec quelqu'un qui a bien réussi à troll avant sur discord en tout cas vous pourrez vous n'hésitez pas à le rejoindre hein. Ok, je vais vous montrer mon serveur Discord. Bon. En tout cas, allez, -y, on est direct pour la roue, on va déjà être en train de lancer un live. Donc hop, bien sûr, ce sera tout, ce sera tirage, triple et tout, ok. Donc, euh, tout cas ce qui est l'émote qu'il y a là. Ok. Hop, mais je crois que je vais le faire. Hop, voilà ça. Ok, donc, euh, je vous ai montré le rôle. Hop, on peut dire à Carbone. Hop. Allez, on va déjà se je vais te acheter. Alors ça c'est une c'est pour que tu t'occupes de tu aies aussi ton musique et ta musique et Oh, go, go, go, go, directement sur mon discord ouais, il répond pas tant pis lui ah, ok mais normalement c'était cette personne là ok donc, donc ok c'est cette personne là ok normalement hop normalement c'est celle que je devais faire la vidéo avec mais tant pis hein, ok on va pas gâcher du temps à rien Merci. Oh, <laughs> Hee <laughs> hee Hop, vidéo d'une heure, vidéo de genre, 1 heure. Okay, donc, euh. Et puis si c'est 3 en 1, ce sera 1h30. Parce que maintenant c'est 1 demi-heure chaque truc de vidéo. Okay, donc si c'est 4 en 1, ce sera 2h. Ok, si c'est 5 en 1, hop, ok, ça pourra pas être tout ça. Que, attendez. Je cut ce moment-là et j'arrive après. Il a bloqué. Il a Il a bloqué. le Il a changé le le motif. Il Il a le Il a de toute façon, on va mourir de dévorer si ça s'en va. Mais c'est mes sumeurs ou ce sera trop alcool Heu Scare sur Soso, euh, s'il -so, te plaît. Ok. Bon bah... Ok c'est pourquoi -ce tu m'as tué Mais ah putain. Je pas... t'ai pas tué Eh hey, j'avais dit une... Salut. Encore très bien. Salut. Mais c'est quoi ouais. Il le couple Souquet. Hein ça, ça va ou quoi mmh. Coucou, ça va. Parti, parti, Bien. Cette fois trois cent IQ. Même si je bien ah, à zéro, c'est de far. Hey, hey. On bloqué chapeau de paille là, chapeau de plage. Là. Euh des... mmh. oh, Je crois qu'elle parle plus. Oh. Attends tes toi okay. Cardas, pas. Elle 65. Oh, de où hein. tu parles Je tous vous tuer à la fin. Non, c'est elle parler. me parle. Mais ce que je veux Oh, ça fait plaisir ça. Oh punaise. Oh. Mais punaise, pourquoi je suis en couple avec quelques personne Ouais. Mais, ouais. Bah, du coup, tu vas mourir Attends, en plus. Je, je comprends crois. pas, il y, y a un cupidou. Mais en couple avec quelques personnes. Je suis là, en couple de. de... 3 autres personnes. Mais tu parles trop c'est -ce normal avec, avec une personne. Tu parles Impossible. trop de chumière. Moi, je suis avec des Elle est 65. Et nous, on est avec nous. Yann. Yann, tu dois pas dévoiler des coups. Mais ça c'est fait pas. Fin... Bon, bon, je vais quitte. Pense, ah, tout tout... Oh. Et toi, si on coupe Par contre, c'est vraiment de la merde cette partie je bah vais tu, tu faire euh, bah, de... j'ai un bug les gars je, je vois les rôles de tout le monde vas-y ouais. vas, vas, vas, vas j'assassine yo okay. franchement si vous parlez trop si vous... non dao ne vote pas si si si si, si mais t'inquiète pas mais on coupe la 4, est en couple à quatre ça sert à rien ah oh, vous êtes mignon je peux pas voter j'ai suis... un rôle euh... ça hein Bon bah de la Ouais Yes Merci de nous avoir mis en couple à 4 Merci au feu euh, je sais pas qui en fait a réussi à nous mettre en couple à 4. En fait, il y a carrément un bug là. Hop, c'est bon, bah ça Allo Ouais, ça va. Vrai, Même si sais qu'il y en a zéro. Mais en fait, a eu un bug, j'ai vu les rôles de tout le monde. Ouais, Donc, mais, 33. écoute. en fait, t'as en fait, vu les rôles de 4 personnes en dessous. Mais ça, c'est normal. Non. on J'ai vu la un carte. bug aussi. J'ai vu que 33, il était infecté. Euh, Donc je l'envoie. Euh, J'étais pas infecté plutôt des fois ça peut être des bugs quand c'est ça il faut éviter que tu dises les rôles parce que même ok et c'est normal tu voyais au les rôles à trois autres personnes plus moi ok donc toi tu voyais ton tu savais ton rôle plus LL65 Danolina et puis le mien ok ça c'est normal c'est un couple à 4 ok c'est un bug souvent c'est mais ça m'est arrivé très rarement ah non, je sais pourquoi, j'ai été infecté en tout cas, je En fait, j'ai été infecté, donc j'ai vu que 33, il était loup-garou. donc je m'ai empoisonné comme un con. Ah. Ah, Vas-y, en tout cas, on peut quitter, on peut aller revoir. Il y a des chiennes, il y a des J'ai Ils m'ont trouvé du Comment ça tu es moi là j Oh j vais, <rire> t amuse. T amuse. Elle a pas du moi tranquille Par contre il y a vraiment un célibataire Corazon c'est toi Ah bon Et corazon est-ce qu'il y a un monsieur Corazon La partie c'est amoureux Non non, il n'y a pas de monsieur, il a pas... Il y Il n'y a pas de monsieur... N'importe quoi, lui putain, il m'énerve. J'ai des masters. assassiné sa tête. Madame Coraz. Comment ça tue, loulou? Arrête. Vraiment, euh. Mais, mais en fait, ils oui, ont que ça en bouche. Parce que je t'en veux depuis de que t'as des voix en fait. Ouais, hein, loulou. <rire> euh, on va te euh, Tommy T'es W. C'était même pas moi. On Il, il est, des l es l es pas, là. pas là. vote a place, a alors. Ouais. Allez, on ouais. vote alors. Grève. Grève. Merci hein. Merci, hein. Non non non non non la revote. la revote. Tu vas regretter ça. Le président doit être mort. Ça, ça va faire comme Emmanuel Macron, il faut pas voter de président parce que les présidents ils doivent être morts Non Vous faites une grosse erreur Non non non non, changer ton... Et franchement, vous votez nous autres Si vous votez nous tous, vous devez tirer au PayPal à chacun Et puis pourquoi vous votez nous autres Et puis... Mais on peut pas mais faire ça, mais vous savez pas plus... Loulou. Je suis pas le seul. Tant pis, hein, vous allez quand même mourir. Non, Loulou. Fallait pas me mettre mère. Vous vouliez tu me tuer tout à l'heure, et maintenant bah es c'est quand qui meurt. Allez, vas-y, toi vois. Non, non, non, pas moi, pas moi, s'il te plaît, vas-y arrête. Vas-y, M.C. M.C. M.C. M.C. M.C. M.C. M.C. Allez, vas-y. Ciao, ciao, On a gagné. Bien joué. Bien joué. Ça va ou quoi? Ça va, Ça va oui, T'as Jean-Claude. Il, Il, es Jean Jean Jean Il y a demande pourquoi tu l'as Il avait qu'à ah non mais... Il a Parce qu'il a... a, fait Parce qu il a dit ah mais chier. même moi il m'a énervé. Tu peux mettre un voleur, s'il te plaît. non, il y a pas de voleur, arrêtez avec votre voleur. Moi j'aime trop voleur, mais après... Je... Ouais bah non, Tony, on a dit non. Non, il ah, est certainement voleur, voleur. Voleur, voleur. C'est trop bien le voleur. En fait, et t'imagines, tu te contre un villageois ou bonhomme de nez, sérieux, arrête. <rire> ça m'arrive une, une fois. Une fois c'était entre villageois et chapeau rouge. Un coup c'était entre villageois et villageois. bah voilà. Bah voilà. Bah, Vas-y, par contre, pensez-vous qu'on est 10 ou pas C'est juste une demande, ok, mais est-ce qu'il m'en faut parce que pour faire celle que. Ok, c'est juste pour demander. Vu que je vois qu'on est 10. Non, non, t'inquiète, j'ai demandé. Oh non, carnage Pourquoi t'arrives pas toujours en vrai Ok, bon. Et si tu veux, non, que tu ne peux pas. Mais non, pas mais c'est que. Non, mais il y a un villageois maintenant Tu me mets en avant, ma copine Je suis copine J'espère que c'est carnage, le villageois, je me suis Malheureusement, non c'est Laura, c'est Laura. <rire> <rire> La peau je rien. Elle, elle le mérite, elle le mérite. Par contre, tu connais maintenant une démagogues et là elle te défend en plus. <rire> ouais, ouais. Carne, je t'aime quand même, t'inquiète. Mais vas-y, t'es chiant, <rire> t'es chiant Mais ah, <rire> oh, mais putain, pourquoi, pourquoi il fait ça lui Ah non, Carne. Mais non, en oh, il plus il est parti ah bah, bah mais, non, coup, il mais non, mais c'est déco. J'en ai été dans une autre game. Qui il est chiant à faire ça. et ouais, ouais. Moi, je pense que c'est. Pourquoi tu Why is Goku so necessary in a team? With his average skills, if you keep it him. With little resources, you'll turn him into Goku Blue with his massive oily damage, he'll carry you though. All the game dungeons you happen to get. Be... Mais fait... pas tous en même temps par contre. Mais il a personne qui parle. Si moi je parle. Et eh bah ben, tu meurs. <laughs> <laughs> <laughs> <inaudible> Bonjour. Je veux dire, peux... bonjour. Putain, j'ai une pub Kinder Bueno qui revient avec la glace. Là, ça me donne trop fort. J'en ai ras la casquette.